Hello à tous, c'est... Ah non, qu'est-ce que j'ai dit <rire> Salut les loulous <rire> Bonjour, je m'appelle Mariana et je suis diplômée du bachelor en communication de l'ISCPA. Aujourd'hui, je suis chargée de communication Europe chez MIGS une entreprise internationale spécialisée dans le conseil en management de projet, dont le siège est basé à Toulouse. Et on se retrouve aujourd'hui pour Parole d'alumni mon métier consiste en fait à établir euh, des plans de communication pour les différents pays européens euh, dans lesquels nous sommes présents. Donc il y a par exemple euh, la France, mais aussi euh, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, l'Allemagne, la Roumanie et même la Suisse. Mon rôle en fait, c'est de leur transmettre des bonnes pratiques en termes de communication et aussi de mettre en place différentes actions. Donc je dois veiller à leur application et euh, bah, suivre leur avancée et éventuellement euh, les mesurer. Pour ça, je travaille en collaboration avec euh, des relais locaux, mais aussi euh, des membres de mon équipe. Ensuite, au niveau de mes missions, euh, c'est très varié, j'ai à la fois de l'événementiel, de la création de contenu, de la traduction, je suis amenée à travailler en anglais, en espagnol, donc c'est très riche et ça me plaît beaucoup. Et j'ai même eu l'opportunité d'enfiler une casquette de journaliste puisque j'ai pu mener deux interviews du PDG à l'occasion de bilan trimestriel. Au cours de mon cursus, j'ai effectué des stages dans des services marketing et communication d'entreprises de, plutôt internationales. J'ai aussi travaillé en agence de publicité et en termes de ville, j'ai bougé entre Paris, Toulouse et Barcelone. Ensuite, j'ai obtenu mon bachelor communication à l'ISCPA. Je suis issue de la première promo toulousaine, donc c'est une vraie fierté. Puis, j'ai poursuivi par un master manager de la communication que j'ai obtenu avec les félicitations. Et une fois mon M2 en poche, j'ai commencé à travailler dans le secteur de l'événementiel à Toulouse puis euh, j'ai répondu à la fameuse offre euh, MP et euh, bah, maintenant ça fait trois ans que ça dure pour euh, le plus grand plaisir de mes collègues. J'ai plus qu'un souvenir à l'ISCPA, euh, tout d'abord les séminaires d'intégration, on a fait du théâtre, on a chanté, on a dansé, on a cuisiné, on est tout de suite au contact des autres et il euh, y a un très fort esprit d'équipe qui se crée euh, bah, rapidement et ça j'ai trouvé que c'était une vraie force de l'ISCPA. Ensuite, euh, comment ne pas parler de mon immersion à l'université Pompeu fabra de Barcelone euh, Ces études elles m'ont vraiment permis de révéler la créativité qui sommeillait en moi et euh, bah, j'avais tellement apprécié à l'époque ce semestre d'études à l'étranger que j'avais décidé d'y rester pour effectuer mon stage de deuxième année. Et euh, aujourd'hui, pour la petite anecdote, je manage justement une Toulousaine qui est en stage à Barcelone et euh, bah, c'est là que je prends conscience de tout le chemin parcouru depuis mes années ISCPA. Et enfin, bah, j'ai envie de parler des personnes avec qui j'ai partagé euh, ces années d'études puisque euh, bah, je me suis fait des amis euh, formidables qui sont toujours euh, dans ma vie aujourd'hui. Alors mon conseil, euh, je pense qu'il faut commencer par s'intéresser aux différentes facettes de la communication parce qu'il y a beaucoup de métiers qui se cachent sous cette appellation. Euh, donc je dirais qu'il faut être ouvert d'esprit, avoir soif de découverte et une fois que vous avez trouvé ce qui vous anime et ce qui vous plaît, faites-vous confiance et foncez